Yeah. Yo, tu pas mangé, but yo détruit. Yo, tu pas mangé, but yo détruit. Où sont seuls petits moments gagnés? Yeah. Où font seuls petits filles? Stéphanie, Pierre, Paul, Toussaint, Jean-Grégoire, Toussaint, Pierre, Paul là, Bahcon, tout fout nani, Toussaint, Paul, what if? Où besoin apprendre pour vivre pour maman, pour vivre pour petit toi? Ce n'est pas tout tout côté où on rentre au kaka ou vire ou pensez ou pas pour venir ramasser vin ramasse kaka. fois c'est pour femme femme qui joue que lui. yent. Je dis la grande bouche. Sur Facebook là, il faut que y des fois Sou y pas monde qui, comme si naturellement l'Esprit bon Dieu sur vous, naturellement, il y a notre esprit pas personnellement qui protège vous, il n'y pas de pitié. Nous ne pouvons pas de avec le divin, il bon a pas de je besoin de la je n'ai besoin de toute communauté à servir avec la divine. Je commence à jouer, ni, ne Parce que question de malfete, de machine, de choses, de choses, de choses, de choses, de choses, de de choses, de choses, de de de de de choses,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 Ma chère, je travaille avec vous depuis trois ans. L'homme, c'est l'homme que nous faisons. Nous faisons plus pire erreur parce que c'est l'homme qui nous y est. Et ce qu'on comprends ça, dit, moi, moi, je me là. maman doit excuse pour ça qui passe. Là, il doit te faire, il doit pas te faire, ou te mélanger, ou pas te mélanger, ou te vendre, ou pas te vendre. Ou bien le devoir pour venir présenter chez le Nous excuse parce que les choses sont très loin. Même si elle est achetée, beaucoup de tabac dites faut connaître beaucoup Tata dans moment Bokota est un Benz dans moment Bokota est un BMW Dans moment Bokota Tata un un Bentley pas premier de l'eau qui t'ai levé avec boujon Maïa m'a de Rachel grand-femme en là je t'aime de tout mon cœur mon amour Ou son exemple mais vais pile m'a prendre pile de Bonjour, chef. So, ou pas besoin. Si Lorsque tu en un bon pont, ça c'est pour Stéphanie. Ou, pa, ou pas, se an ba pon, si ou soit, ou passer un barpoint. Lorsque ou pas besoin craser pour un. Quitter pour là pour prendre de repère. Ou a besoin même pour ça pour retourner des fois dans l'avion. Moi-même, Divine, c'est ton crème qui est nommé en paquet monde pour monter sous et eh, sous et eh. Je ne pas pas qui est sur le coin de moi-même. Je vais taper le ranou pour le coco. Je suis dans l'air. Je suis dans l'air. Ah. Et lorsqu'on sort sur un bon pont, pas craser, toujours songer. Premier monde qui fait bien avec ou dans la vie, monde qui passe au moment épouse, va s'en aller avec. Et moi, je suis pour gloire Glodivine. Lolo Fils vini à Monse Carol. Monse Carol est pour Lolo Fils lié. Monse Carol, c'est pour Glodivine à jamais. Monse Carol, je suis toujours gloire Glodivine même pour millions dollars. Jamais de ma vie. Pourquoi ça me dit que je pas toujours gloire Glodivine dans ma vie? Glodivine, c'est le premier bagage que je me parie, qui commence à faire goûter l'argent sur les réseaux sociaux. Blood divine chance Blood divine pas Pour cela, qui ça fait nous, avons une dame sur Facebook qui jouent, qui joue maman, qui dit bêtise, je réponds. répondre. Je suis excusez-moi, maître que je vais me dire, je être dire, je dire, je Nous avons une fois que princesse je répondre. Moi même Carole qui est peur, même maman. Ça m'a dit, je quand Gobaga crée l'olage amène la raison. Ou elle aime tap monter sur internet là. Pourquoi qui est son qui te supporte supporte même à 120% qui te bagarre moi l'aim pas le faire live. Ma prelè bat même comment moi vous te mettez page moi public. Pourquoi qui est ce qui te aide c'est ma très céline qui te aide même. Décapé avec mon anglo divine. Ça a eu avec comme si les eh, amis mon comme si ca bal mauvais conseil li tande yo li couri le bagaille bot et eh, toi glo divine toujours ouvri pour mettre ciline pas grand-rien le besoin dans glo divine tu ta besoin li, joindre ah, ni pas eh, joindre là-dedans parce que c'est lui même c'est pour c'est liline qui vient avec moi sous Facebook yeux là qui dit mon café crème non parce que ne devait servir avec comme nous son bou crème ni ou bien ensemble avec lolo fish pour crème non n'aime le faire ou capable Exactement, je suis ensemble avec Glode Divine, en je suis ensemble avec lui. Vous connaissez, Par mon tarif, l'argent. Shell Girl m'a offrir 4 000 dollars par mois. Blondie m'a offrir 20 000 dollars par mois. Je ne parle pas de Divine, même avec crème-palme, je ne suis pas venu parce que je ne suis pas trahi. Je ne ça, ça parce que Glode Divine, c'est crème Pam. C'est crème, quand je me vends 7, je me relais, je dis, oh, oh, market, je suis fini, oui, ah, bien, elle fait market, non. Des de fois, il n'y a pas de bon pour nous. Il n'y a pas de bon pour nous. Il n'y a pas de bon pour nous. Il n'y a pas de bon pour nous. Il ou a pas de pour de pour nous. Il n'y pour n'y a pas de pour pour Il a pour de pour Il n'y nous. a pas pour n'y a pas de pour nous. Il n'y a pas de pour nous. pas pas de pas de pour ou gè on bill inattendu. jour jou le de wa gbon baga wa fè nan la vie ou nan Amerika. Esso ka kouri pou li non pa ka kouri pou li. Ou te gen ge ou a gen 30 ans tellement ou konnen Aïe aïe aïe. Monsieur Carole bonjour. Oui bonjour. Oui cocotte. C'est ki côté m capable jwenn produit Gloire divine. après le live, chérie. Je t'appellerai après le live, après l'hôtel t'appelle. Vous gagnez numéro moi. numéro. Ma lo, le Mouge Mouge Ma lo, bébé. D'accord. D'accord. Merci, bonne journée. À toi aussi. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye. So, pourquoi cette fois qu'on qu est que m'bagne nos jambes trahis gloire divine form des one and now. Glo divine c'est un cousson petite liée pour moi est en détresse, m'en détresse tout faut qu'on 40 et ne dollars pour moi. Je 800 dollars pour moi. Li lage deux mille dollars pour moi. M'a gardé m'a fait toute bagarre, dollars pour moi. Je me retrouve à 2 pour moi. Je ou moun ba 2 on ou moi. Je me retrouve moi. Je me retrouve moi. Ou ou depi m'ap bien avec on ami ou parler mal mwen raïe automatiquement parce que ou aime bien avec ou bien avant en danana ou brave avant en dan cœur ou ou là ou pa là mwen nan bakou m pa tromper m trahi. pa trahir m pa chambre deux trois ménage à la fois I don't do doubt mwen gen no relation mon n'ap m'ek de m'ap flirt bot coucher non i don't do it because i respect de mwen respecté confiance sauve les femmes nan. Chelle Creole t'a fait Stéphanie en pile crédit, en pile confiance. Si toutefois, Stéphanie, tu es qu'à 6 Bonjour, Bonjour, di love. Si toutefois t'as violé confiance, chelle Creole. Couteau fait par goma couteau bois. Ou t'es metté dans tes gemmes, ou t'es fait ceci, ou t'es fait. Ou pas arrivé quoi, chelle Creole, tu es en même temps. Ou t'es pas arrivé bien, chelle Creole, tu Ou t'es pas arrivé business, tu Si petit levé en bas, ou goumé. Ou te genno a de l'ambition qui prend. Est-ce que nous avons visage mes amours Ou est-ce que nous songe ranger la yeux mnan? encore ouais, mais non. encore. On encore. Glo crème visage buy one get two free. mon 97 68 mettez ordre crème pour la matin. Ou pas mettre crème visage au matin, ça c'est dans ou même. Ma responsable visage ou qui boucanait boule avec avec des choucas et qui à dévorer pour mon Je m'a préparé pour nous. Crème tati vovo à dévorer nous. réellement Carol. Moi, pas une crème qui a un joie non Crème avec zéro joie non l'âge. Lui fait la base naturelle. Web gars visage moi après c'est un pomme de terre qui calé qui bien bouillant de l'eau propre. Pour ce visage moi sans joie qui nous. Est-ce que nous aimons? Ouais. Oui, j'ai amené jean lui qui disciple de classe. Très belle. Je m'a fait mal, je m'ai fait mal, je m'ai fait mal, je m'ai fait mal, je m'ai fait mal, je m'ai fait mal, je m'ai fait mal, fait mal, je m'ai fait mal, je m'ai fait mal, je m'ai fait mal, je fait mal, je m'ai fait mal, je fait mal, fait mal, en pile, nous avons des amis qui parlent ensemble avec lui. Pour moi, même monteur et Stéphanie parlent te l'eau ensemble avec Shell Creole. Shell Creole, t'es l'eau ensemble avec Stéphanie. Et qu'on s'en parle Chelle Krell était très loyale avec vous. Elle prenait saut dans le globe. Nelly ne dévalorisé. Parce que c'est ça que Nelly fait. Regardez comment elle a dévalorisé le régional. Et ça fait que je me suis compte pour qui ça a eu le travail avec Nelly Laurent. Où ça a joué comme ça. Répétez les gens. Dites aux gens des sautes. Descendez personnellement. Quittez le campé à crème dans la mêlle. Parce que dans la vie, on a besoin peu de tout pour vivre. Si je ne 36 personnes ça en bas live, je ne sais pas Moi, besoin de chaque grand monde qui en bas live bail live. Il doit te jouer. Il ne doit pas jouer, te jouer tes zimbécis ou des poubelles grandes views ou des bouchers respecter ça même l'autre zimbécis m'a dit les blocs comme toujours besoin de poubelles des blocs comme des débloque. parce que m'a pas capuis sans ou même m'a pas qu'on promote sur facebook là qui pas pas sans babouche n'a l'in un pile bien avec pas sans babouche parce que c'est n'a l'inqui millionnaire c'est les tout bagaille c'est les grands femmes c'est les 10 c'est les covets c'est les qui chasson n'a dit c'est lui-même qui exprime, c'est lui qui tout bagaille. Pour qui ça un régional calvaire, un homme si éduqué, qui si loyal, qui compte parler, pour qu'il soit allagé comme un pour 3, 4, 500, 600 dollars. Nous avons fait un travail, travail pas assez pour, pour nous payer. Nous, Alde, on a l'autre peur d'y pour nous venir faire promoter pour un pile marché sur Facebook là. Ça fait moi-même, Glor Divine ne exister encore. Moi j'ai en, un business drame je vais la là-dedans. Un, je vais pour vendre deux, je vais promouvoir Pierre Trois, si je vais promouvoir, je vais prendre Blond je vais promouvoir, je vais Parce de ça pas je vais prendre contre quand même. Ou ça, C'est ça, oui, je ne pas de Divine. Encore, Glor Divine ne pas exister, je vais faire pour contre moi. Un, je vais dans Parce que des de font pour contre moi. là, je vais Parce J'aime travailler Glodivine. C'est business pas mieux. C'est crème pas mieux. pas avec moi. kiff ne apprendre pas travail ne pas je te te ba, san, san, san Dakar. Dat ma ba... Fè sou la vérité, je vais te la de la vie. Ou les te sur les la vérité de la mettez Je vais te mettre vérité de la Ou vérité de la vie. ou vais te mettre travail ou vérité si de la de la vérité de la de de de en pile de bagages original Calvé a fait la moi même m'a fait c'est bagages Steve Harvey fait que le millionnaire là-dedans. Dou ça pour faire la collation, dou ça pour faire avec froi. Père Jojo, c'est un coup son Steve Harvey haïtien lié. Bon numéro, Carol Morel, 800, 813 580 97 68. Appelle-moi chéri après le live. Ou 3 crème visage pour yon pour 70 dollars. Buy one get two free. Ou a jeune 3 crèmes pour 70 dollars. Rélement c'est Caroline 97 68. 3 crèmes visage, vous va acheter 7 crèmes. 150 buy one get one free. 2 crèmes visage, 2 crèmes, corps, 2 savons 150 dollars. Bon on va 3 crèmes visage pour 70 dollars. Rélement everything must go dans semaine sa. D'ici samedi, devit tout bagage allez, tout baga, fini. I love you so much. I love you so much, chérie. So des bagages que moi-même ancien père jojo te contre Père jojo kounial qui ton paquette paquette culotte mettez au milieu a fait le fait ten non. ancien père jojo époque elle avec madame marie la première madame marie là ancien père jojo bager l'huile oui gien l'huile l'huile là van à pas chérie nous ne pouvons là dans c'est loi pas l'huile pour 70 dollars l'huile jeune nous aime servir à il pas dans package là encore ou besoin grain d'huile jeune pascher pour 70 dollars parce que lui ça chez en pile et il très très très très très très bon nous pas mettre dans package crème là encore l'huile ça vient à 3 savons pour 100 dollars that's it avec free shipping là dans l'huile là avec 3 savons free shipping 100 dollars So, un c'est pas un jeu qui t'a longtemps que t'es conçu dans la machine, dans qu'à battre bon, si conseil sur relation sur mariage, C'est ton, si vraiment vieille chaîne, t'es conçu dans le chône, non plus, parce que me suis là-dedans. Regional Calvert, lui, vient a fait un gros, gros pas, gros, gros travail dans la communauté, hein. Même les des fois, il fait un petit bif, lui, votre réginald Calvert, il est un homme de valeur. Qui est né lui, non, pour l'abtretretretretretretretre de t'y vicieux? Moi, si m't'a madame, m'où, faut que m't'a fort quitté paris. Parce que m'barre, mais m'où, m'des sans n'est, m'oin. Debout vous descendre, nest c'est moi-même, anyway, on de descend immédiatement. M'baguer, n'est-ce pas, pour mon à dévaloriser son internet, là, pendant ce temps, Mario, octa doit faire promotion pour lui. Faut que tout moun, monde et j'en ai là. C'est Christon, pour t'aider, ta nest promouvoir parce pour va respecter pas respecté, moun. C'est pour l'arrêter, les maris, le Christon, Avec quatre petites lui, pour mettre crème, non, devant, pour le promoter, Parce qu'il n'a pas respect pour moun. Si vous avez respect pour les gens, vous respect pour tout. vous. ou n'avez pas de pour gens, Vous tête Vous n'avez pas anyway, comme Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez sous bas des valeur, pas qu'à qu'on valeur au monde. Sous bas qu'on critère intellectuel comme moi fait qu'on est Marie-Carole Edouard, Jean-François peut s'exprimer à n'importe quel endroit où je vais. Sous bas qu'on parle comme moi fait qu'on est que je peux m'exprimer. Non. Sous bas qu'on parle comme moi fait est un la presse à isis pour y femme forme ça très intellectuel, Marvel vont être les concernés de nos communautés. Sous bas qu'on parle comme moi fait qu'on est l'homme de en a clair voir en sortie, qui parle en pile sou pas une femme qui connaît parler comme moi, faire Rachel Samedi valeur Ou pas qu'à Rachel valeur ce qu'on parle parler pour tout. Parler, c'est une expliquer c'est deux. Fond logique, c'est trois. Réginal, son chouchou, qu'est-ce que tu as lié Réginal Calvé, c'est nos thérapie qu li lave ou, li est qui au sorti. il l'avaient ou ils l'avaient aidé. C'est Réginal Calvert qui a Natacha à en bas de Donald Budo. Réginal Calvé, yes c'est deux, réginal calvaire, me défon la, il voulait le pas de temps d'elle. réginal calvaire, prends Natacha sur internet, là. réginal calvaire, met Natacha, non, c'est, t'as qu'ils sont grands seuls qu'elle gagne. Et puis il dit, mais comment, un sont servis à tout le monde. calvaire, dénigre, garçon pareil. il lui, pour le cas, ben, Natacha, valeur. réginal calvaire, ben, pile, femme, valeur. bon, j'aime t'aider contre réginal, abjoue, en femme, non, devant. Ils viennent par des petites blagues ou Menye li Nora, pa tout ki ki pa reklame, pas faire respect les classés. Mais nous sont ignorants ou vous sont monde qui très pas gain respect. C'est pas tout monde nous fait cadeau 500 dollars supporter pour à répéter sur internet là. Moi ouais qui réseau qui fait la plante tu nous le pas dans réclame parce que le respecté visage des. Moi même moi pas dans réclame avec pièce monde si yon moun qui pour le pour les gens qui ont des bri Je qui besoin de Je vais acheter des mail. Je dans les dévaloriser ou qu'il faut penser que 300 dollars la bombe non pas mettre moins parce que bon ou te que nous avons un avec l'autre monde ou te que nous avons l'autre monde bot la question à venir capo à venir du si c'est comme ça si, si non gros bagages faut que nous apprenions respecter monde régional qui avait pas mérité ça régional qui avait pas mi tant les agribayes moi fâché en pile le map tandel. et et t'as son frère que m'gèrent à dévaloriser parce que tu supporte supporté la 1 cents dollars sous pas de guichet pas la bine line, sa main droite bas, main gauche pas besoin qu'on est où est proche entre eux, mon pour plat manger, où est proche mon pour sauter faire cadeau, comment ça fait childish, ou bah cap bas mon après ça pour reprocher. le bon Dieu a puni la drop ou down, la drop ou down, ou même jeune garçon suspendu sur internet là. Ah, chercher promotion pour trois cents dollars pour faire le monde respecter nous. En pile, là nous même, on passe soit américain, non, mais nous. Et, Facebook, en pile, là nous même, gain, eh, green card, dans mais Même là, t'as gain un pièces, non, mais mon a travail. Prends Facebook, là, t'as qu'on passe time. Parce que, en pile, nous-mêmes, gain trois, quatre promoteurs sur Facebook, là. Là, gain, on en met ou qu'on pote au mi-temps. Ils ont mérité respect. Nous gain, l'Ovamix. De. Nous gain, Père Jojo. Pis, gros promoteurs sur Facebook, là, nous gain, Rap, Jerry, Janvier. Nous gon gros pour montrer que moi même gache ça avec l'an pile masque kon pa. Là gon bizin sou remettre masque kon pa. L'an me faire show Jean Noël, OK? OK. Anyway, Jean Noël -Well, I block you baby. You never come see me anymore. So, là gien masque Nous gien nous gien c'est gros pour monter kon pas Père Jojo, Mix, Rave Jerry janvier non, promoter haïtien, yo, non, communauté haïtien, yo, yo, aider, non, même, t'sais, machin, avec, business, on l'a, non, vini, avec, non. Parce que, les masque, on pas, prend, business, parce que, le, grand, écran, lui, faut, il l'a, il faut, bon, promotion, hein. L'eau, va, mis, sponti, business, ou, à zéro, lui, aider, lui, ceci, ensemble, avec, ou. Père Jojo, vini, il prend, business, ou, hein, l'or, je, ne père Jojo, qui prend, moi, même, réseau que, femme, pas, bah, père Jojo, artiste, pour moi même divine même de dollars pour passer sous puisque views blonde de actrice je love la business après de ça business des negó -des, des negó -des ou bah l'OVA mix business ou Ou le RAG Jerry Janvier business ou bah business ou et pour ne pas de pour venir jouer au petit vicieux. Parce que même partie dans la communauté. besoin respect. Li moun sou Internet. La question soit, moun a vu du ti vicieux, a fait des a fait des choses, elle a fait des choses, elle a fait des moun des depuis que je suis mon à Haïti, me dit que je suis à Haïti. Haïti pour moi Je suis arrivé à pour manger. pour dimanche. Je suis arrivé à Haïti pour manger. dollars à Haïti manger. Je pour manger. Je suis arrivé Haïti pour manger. Je suis arrivé à Haïti pour manger. Je suis arrivé à Haïti pour manger. Je suis pour Je suis arrivé à Haïti pour manger. Je Haïti Je suis à Haïti pour Haïti à à non. Bon Dieu, bonne opportunité pour moi c'est au monde. Son gros victoire lié pour moi. Parce que je suis capable de pour me dire, mais ça me faut Premièrement, je fais une faveur pour prendre le même. Deuxièmement, je suis béni avec bon Dieu. Parce que là, bail c'est pas qu'il faut béni. Tant que je suis béni, tant que je suis recevoir. Ouais, je suis béni samedi, hein. ton écrasé je suis levé pour journée, hier dimanche, non. Bah souvent non. I'll show you something. Moi je vais pour jouer hier dimanche là. Parce que ma mère me parle bouche moi même. Moi je vais pour jouer hier dimanche là. Garde-le bien, mais ça me fait. Garde-le bien. Garde-le bien. gardez le bien. Oui, le bien. Ok, Pour que je ne dise pas que je suis seule, je bien, regardez bien pour eux. Je dis presque quoi pour moi, travail. Vous savez ce que parce que je ne Bon Dieu, ben je suis bénie, parce que je ne sais pas si rencontrer encore. Ma baou chérie, j'aime jean le bébé, pas ferme ça, rentrez dans la boîte non, non, non, quand dis pas, pas bon, non chérie, rentrer dans boîte moi et puis manger carote sous ok, ou qu'on pas moins, dès pas pas vous ans de pouvoir, vous êtes pas baou, vous êtes pas baou, vous ou baou, vous êtes ou pas pas baou, vous pas baou, vous pas baou, vous êtes baou, vous êtes baou, Bon, Dieu bon, rad, n'a pas ou cap, nettoyer, et ou, pour faire un cadeau de toi, rad. Pas minimiser, là, avec ce, balia. Parce que, est la vie, ou pas qu'on la vie. On ne sait jamais de la vie. Qui peut définir la vie? Dime, qui peut définir la vie? Sauf Dieu, qui peut définir la vie. Pour qui ça que fait? Ou dollars on s'en besoin, humilier au monde. Wabba, nous, descendons, là, on dire deal, que, moi bat, où c'est si vicieux, si grand goût, lui, faut ensemble avec polétière, soubaltaine, pas venu, les moins que rien. Même l'original, quand il avait été mis tout, tout, pour moi, tout, grand, à ça fait. Du fond te dit, nous, sur Facebook, les pour nous. C'est petit plaisir, nous, vin il danser pour nous. Nous, chaque parade, nous mettons 200 dollars pour lui. ou obligé de venir sur Facebook pour descendre, là pour ça Non, pas fait ça, chérie. ne vais pas tirer le printemps, je ne vais pas tirer le dire je ne vais pas dire les Je ne vais pas dire les bêtises. Je ne vais parce que y a des gens qui ne comprennent pas comprendre les gens. Chaque monde qui On a besoin de tout pour vivre. Nous avons besoin de chaque monde qui ne pour vivre. Vous ne pouvez faire pour contour. L'autre a besoin de gens qui peuvent fouiller tout. besoin pour faire. besoin qui pour faire des fondations. des fondations. points de et Et housekeeper, c'est lui fondation qui fondation building c'est du balais, c'est du kebel clean. ou après, il y maintenant, chaque monde s'en vient pour transpire, yo. L'oparente, non, nursing, ou jeune CNN, ou jeune, ou jeune LPN, ou jeune nurse practitioner, ou jeune docteur, ou jeune directeur nursing, non, ou jeune goba, yo, relo, en dehors, qu'on relo, comme, yo, relo, ça, yo, qui relo, yo, vine, bah, au chat, moun, qui vine protéger, droit, moun, yo, non, un buzzman. Ou si madame a passé dans quoi a n'importe qui, qui ça fait en En pour là pour protéger droit qui Si ça fait on a besoin peu de tout pour vivre. Ou après, a besoin Ou pas tout. Brejina son de et pas toute bagaille pour venir du monde vicieux, petit grand goût, petit pauvre, monter venir non pour bagaille là non fait sur internet là parce que j'aime gros monde qui fait. Ne d'une faux mariage c'est comme si c'est c'est il pas même mariage encore du valier à même. Moi c'est première fois mal non mariage moi mon bagaille comme ça. C'est un plus gros événement me te caler dans vie mariage ne d'une Nora. E Et c'est le bagage qui si est nommé l'IS. Yes, bon, tellement parler le blabla. Non, c'est tout ce qui est correct ne pas de valeur. Parce que gen avons niveau qui ne parle pas de valeur. Ou jouer trop. Ou blabla trop. Ou pas prétentieuse. Ou dit tout le monde bêtise. Ch'a fait qu'on y a là. Ou abdou, c'est millionnaire. Pas de monde qui capable de c'est millionnaire. Parce que joue à dernier moun ou fait cadeau vingt dollars. C'est normal, oui, si on ne peut 20 dollars, on ne Parce que je ne suis pour faire 20 pou pour faire Je Je ne faire Je pour je vois 50 balles, après deux semaines, ils disent, madame, ni malade, je voyez 50 Après trois semaines, ils disent, je ne sais c'est bon, je ne sais pas si Parce que là, j'ai nos pieds bois qui sont là, nous ne pas marcher, que, ne net. faut qu'on pour le il faut qu'on faut qu'on ait le pouvoir, il qu'on ait le pouvoir, il faut le pouvoir, consécutivement. Apprendre, le c'est pour nous pour ne pas prendre aucun réclame pour ne rien. L'idée respecter notre trois. Premièrement, c'était masquonpas. depuis les des billets masquonpas, quitter néglo. Là où, là où, là où elle a crû notre joie, faut qu'on ménage elle, faut qu'on soit absi avec lui, faut qu'on soit pour traiter gens. Deuxième, nous allons payer Jojo, nous elle a permane absi en la gueule où jouer ou vexer Néglâ. Non. Il faut nous apprendre comment nous faire business ensemble avec les gens. Nous sommes les gens qui n'ont pas faire business parce que nous reprochons trop. Nous reprochons trop. Nous parlons mal ensemble avec les gens trop. Moi-même, c'est une autre chose qui me fait travailler. Depuis que je m'en ai dit, je n'ai pas gagné, je n'ai pas crier. Je ne me suis pas envie me demander. je ne me connais pas, je ne moi suis pas me demander. Je ne me suis pas envie me demander. Je ne me suis pas envie à me demander. Si m'a dit ou je fais moins oh my god, nous ça si je mourir, parce que dix que ou pas gagné l'an. nous m'a humilié, nous pour qui chaque fois pas et ça fait m'en remet ponché. parce que m'connais depuis deux vendredis arrivé, diariser, me à 5 heures du matin, me checker, pape me checker, ça c'est mon travail, fait feel, baguer pour moi est pas tout ça du tout. Quand il s'agit de poncher, lever bonnet, al puncher, à don lever bonnet, je ne vigile. Si je manque 10 minutes, je vais comme moi. Je me propose prendre un papier pour me faire 10 minutes pour me déposer. Je vais 8 têtes dans le cash. Parce que ouais, doit ça. Je du tout. Depuis je me suis fouillé, je ne vais fait crédit prendre en charge. Je vais Ma prendre Je vais Merci prendre parce que pour gens moi nous reprocher sur Facebook là mon cher si c'est pour m'tanner camp m't'apprendre humiliation pour petit vicieux pour petit grand mon cher moi Carole petit papa m't'appeut en mourir et personnalité papa mon m'gen papa m'milier doit son trop ma coute il faut tout trois tapes dans monde pour dignité ou j'ai femme ba jeune chien jeune garçon ba jeune chien quel me caractère nous dans fait figu nous nous gagne famille qu'a garder nous la question de Nelin, non, compte avec deux pieds, onze litres, quand ben vingt-dix moun bêtises, vingt-six filons, cocon, deux de boussole dans moun dalli, pensez c'est bout dalli, et vrai, par contre, qu'il est, si, qu'on n'a pété, dit, nous bêtises, soit pour cent dollars. Durant ça, avec nous trois, l'en a demandé, sous, même, qu'on dit, Nelin, m'a pas mandé, non, mais, en m'a pas, mon reché Nelin, là-del. M'a fait mauvais mot. Même, non, m'a fait un café pour moi, de pour plein, là-del, m'a participé là-del. Toute ça, ben, moi, ben, moi, là, que content. Pas, ben, moi, rien avec, pas, que content. Toute ça, ma, bah, ou, depuis, là, dérangez, moi, pas, bah, ou, l'. Si, m'bralpé, bil, moi, moi, de mi, cent dollars, m'baka, bah, ou, quand m'a fait payer Non, l'homme touché encore, m'a dégagé, m'a fond, joué, vêtement, m'a fond, 50 dollars. Bon, pour le moment actuel, m'poko, ka, bah, ou, cent dollars. Parce que, m'bralpé, bil, moi, si m'ba, ou, fait que, m'baka content, m'pap capable. Je ne sais pas ça, je ne pas pour me reporter de ça. Ce dernier fois, mes amis, ou même quand je visage, moins là, matin. visage pas de Le visage n'a pas pas de problème, visage fait pas de visage pas de faut laver la machine parce que je ne pas laver. Oui, moi, même, tout chéri, réussi, chaque, chaque, deux, deux, quatre pays chèques d'aboudam, deux pays chèques, pour moi, m'gain quatre, m'content pile. M'ba compte qu'on m'a fait vivre ça de job, mes amis. Fini gâte, moi, mais ouais. Pas gagné rien dans visage, moi. Ou même qui besoin figure belle, même Jacques Manzé Carol. Ça, c'est souci, mais n'a pas joué, Manzé Carol, il un souci, oui, ça c'est pas nier, mais ouais. Malgré ça, moi, fait, déjà, m'bac cap fait au plus petit que ça. C'est souci pas que lié, m'bac cap fait rien plus que ça. C'est beauté, pam, c'est vie, pam. Par contre, l'ode a fait pam. besoin de les pour que pousser. Ou même qui besoin de visage ou belle comme ça. Qui besoin de savon de figure ensemble avec un savon, visage ou belle. Réellement, c'est 813, 68, c'est l'or jouer 7 crème pour acheter. Suspend fait une gratitude, mes amis. C'est Fanny Ranger, puis au internet là. Pas de de cœur. C'est pas ça. C'est bien ça. Oui, je ne sais pas si tu as dit chéri. Ou est rangée, gon... Maman mama Haïti. Maman, seul la seule petite qui li le like Stéphanie. bassez ou même qui pourrait enterrer maman. Bagay vie crème sur Internet là, capable cause la, la mort. Sou grand problème, ça fait mal en pile. Et gen moun ki gen qui ont mauvais cœur en pile. Faire le sport. Ou t'as travaillé avec Fia. Ou t'as travaillé avec lui encore ou pas gagnien pour de yel. et fuck que nous de tout ça tout en tant que you grand parce que ensemble avec Vous connaissez de après sa fait deux jours de parler avec moi il dit ça m'a divine fait deux jours de parler avec moi est-ce que il non a pour bien vous avez besoin de Stéphanie. ou avez besoin de l'aide de Tout le monde pas capable. Amen, chérie. Amen. moi fin gâté. tout tout. Oh, me Je plus chérie, Je me faire plus Internet. la de zi, vous le devoir je ne pour pas tirer point sur Shell créole Vous faites tout le temps sur travail avec lui. Ça quoi le passé C'est qui sorti un pour le blanc. Shell Creole, le pipe. là, combien de avec Shell Creole? Shell créole il il Il Conseil, Merci, sarile, l l problem, tansiyon, nou, e ou ba fi sa trop conseil qui tes conscience di caler. Merci chéri. Ou bako jam comme ça rele Stéphanie Alphonse. Stéphanie, l'a campé wap ponchel di oui. Là on grand monde ka ba problème Stéphanie, il faut faire attention mi. Stéphanie l'a campé non Mcdonald pour va aller aller. Même téléphone ou pas ka prendre di oui. Chel cra la nine faut pou konn jam ça rele ponche en Amérique. Le premier commencement, c'était Nelin Laura. Et de ouvre, comme Haïti, maman, malgré bon, le reproche, ou il te fell. Chelkrol, vinil, pour en en bas, vente, li, kredu, bon, gade, belle, lexi, pour les toutes ces grâce à des choukou. Mes amis, faut nous faire conscience, nous pour appuyer. Parce que, bon, bah, le kama, Stefani. Le kama, conscience, ou apkalo. Faut que, bon, bah, gaku, le ou alors ge ethik ou son bon mou nou kon sak pa bon. Alors vie tout à Joseph. Jodi a gade bel Lexisou, gade bel kayou. Lote fekal calmi a monté sot nan neglo. Fon si pas kout gade a ka on Ak l'ok pwennon an chel kour la gade a ka ou tou Ou ge tou a bank. La jonge la bak Stephanie Mbagel. Kodem yon a 200 mil dola, 180 mil dola la bak. Kodem jone a verson. Gwo bil nan mou dam pou mpe. Mge gwo bil. Apil bil pumpe quand le journal l'agence ça celle crolle prend là va faire ça ou va se sur va monter crème aujourd'hui on va pas venir camper devant celle crolle ou qu'a quitterl bot pas gros que l'autre crème vous pour le promouvoir pour ta venir camper devant chez l'agent chez l'agent retire trop côté le sortir à votre loin ni moi ni business partner ni eh, fafa chérie fafa chérie nous dit ça celle crolle pas mériter ça et pour une dame que m'aime n'aime parce que ai je cherche des jours je n'ai pas de mauvaise émotion. Facebook, là, pas de mauvaises choses, il y a pourbouiller famille. Nous, toutes ces familles, si je donne des phrases, je ne crier, ça fait mal parce que c'est ce qui est et puis je suis seul qui si m'don de chel que il y a problème la police, ça fait mal, gé, piti, piti, il y a un petit-petit, il y cali, il y a un homme qui bat le col pour vivre la ville, pour vivre la ville, pour vivre la ville. M'don de Florence Mouri, il y a un jeune homme qui bat nous plaisir il avec a un petit bagali, la bagali, il y a un famille. Si m'don de l'assisté à Mouri, même c'est qu'il y a pas nous y a Nous, chaque dans le Facebook, là y a un famille qui nous y nous pas besoin de river, de tuer les gens, de magie pour les Bon Même Marisséna a joué depuis le tablet clair, c'est que je qu'elle m'a fait foutre ici, puis je me suis fait soupe, je me suis mis dans la machine, je me suis couvert tête, je me suis mis coucher. Parce que je suis mort à la vie à Marisséna pour Pas de question de tuer les gens sur Internet. Pas de question de déjeu les gens sur Internet. Nous tous avons goûté pour même raison. Il faut faire des sports. Faire des sports. Et pas tout le monde qui m'en sait, Carole, Cap Vinod, il l'a m'a dit, Marissena, non, mais, après ça, m'a pas connu s'il encore, m'a pas gagné là, j'ai mal bali. M'a pas le gagné. Et pas tout le monde, moun, ou fait l'on bagage, tant qu'on bagage chez le créole là, ou à regarder, c'est mona. s'il t'éretend, c'est moi avec chez le créole. L'idée, à plus loin, je L'ambitieuse égoïste, c'est mon ami qui va mentir en pile, qui possède tout bagage. Il <cười> pas accepter de chiter un bon monde pour le grandir. Ou bien, nos pas de papier, ou un bal libre, ou pas de chiter un bal libre, ou pas de chiter un ou pas chiter un pour grandir pour là grandir. C'est mon ami. Il prend. Chester un garde, garde autant de compétit. Chester un en dans même position avec Ashley. Qui est le monde qui a fait pour lâcher la machine? Il aide. Ou? Bon Il bon y a une boîte, crème, pas une de vin. Je ne pas du tout, du tout, du tout. Je non. Parce que si toute forme jeune femme américaine, est sans papier, ou est venue à papier, ou est venue à papier, ou des ou ou lever. Bon, pour moi, c'est le seul que je serai avec vous, chérie. Sans pitié pour les bouillons. Deux pour trois, Gouyad. Je ne vais pas faire de travail, je ne vais pas faire de travail, je ne vais pas de travail. Pour qu'on arrive sur l'époque, snow, on arrive dans le salon de la maison, qui est 5, 6, 7, 6 ans, c'est nous deux qui apparaissons. Nous avons gagné pour 30 patients. Nous avons gagné 15 pour 9 ans. À 12 dollars, 13 dollars, 14 dollars. Et puis, il y a un a un de temps, il y a de il a un peu de temps, il a de temps, il a a ou a fait tout ça, pour qu'ils y a pas l'an d'oil l'Education Center, à l'apprent, si ta kouni ou ge kob nan mon, ou ka fait business, ou besoin à l'école, se fannin, comme pas tout bagay. Ou besoin à l'ouvrir bouche, ou à vivre Amerika, ou à parler pour yon, ou à son monde qui capable de dire à deux ou trois mots anglais toi. Pour tenir toi Américain ou pas capable de s'entendre sous style pas capable même faire une bonne conversation en anglais. Ça que fait sur concentre s'entoure sous commerce comme ça bon oui, votre gros couteau doit arriver. Lorsqu'on ne parle plus, je ne plus avantage dans le business. Toi quand on arrive dans le business, ma barbe chansonne avec ma, moi même ensemble avec ma mère. parle anglais, parle italien. Il parle français, il parle espagnol, il parle anglais, il parle créole, il parle français. M'a regarder Marine qui passe dans mi-temps, mon gars, il italien, c'est gros blanc italien, gros ceci, A parle pour Marine m'a parlé Moi j'ai un pile avantage. Merci chérie, merci, Grace. Moi j'ai un pile avantage à cause que nous pas arrête nous connons pas parler pas Nous langue. Nous pas arrête tout bagay. marchand, petit bagaille. tête ou éduquer tête ou à l'école, à l'apprendre prendre nos bagaille ou pas qu'à vini Amerika pou pour concentrer sur bout de crème, non, bout de ceci, bout de bolot l'autre bord. Elle est crème, non, Mais mon vieux signé à l'apprendre. Mais mon, mais mon la sécurité à l'apprendre, ou gros petit. Suspende, fais zin pour crème toute journée. suspendre pas vini, prends chèque-creole ou qu'à mettre chèque-creole devant vous. Non. Chèque-creole, c'est bossou, la est bossou. Apprendre, respecter bossou quand pile mon kid a que... appris un truc là ça non même pas la blonde Jeırdais... je de Die a tête plus importante pour me faire qu'à classe c'est ma divination vois... ça que veut nommer la blonde de Die ah oui maintenant ni monter pour blonde de Die encore vi parler vi jouer fille pour dire parfait pour me connaître ce que blonde de Die qu'on fait ma divinité c'est ça avec et et et c'est comme ça même la blonde de Die t'as full pour faire ma divination actif ça et pour nous apprendre respecter mon communauté ah apprend respecter ouais, les bon, bon, gens. Ou est-ce que vous avez fait avec votre ou, ouais, pou pour que bon vous vous vous vous vous vous vous vous bon vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous sur internet vous Pour Crem boulet ou même crème boulet. Moi, ça. Moi, ça Moi. qui vous voulez chérie. Pomme belle. Pomme belle. Pomme belle. là, c'est lunette là que moi mettais à Kishita sous donné comme ça. Mais. Ouais, bon chita sous ça. Non, baby pas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 Gwa fama si y'a pas chè glos puis Pi yon met nan bokal pi yon van avèk moun Qui yon voulèm pou yon oui? Prensa nou non mes amis nous kon bokam sou, souwède et ap chè glos divine Come on Chèl se bosou La prete bosou a jamais respecte moun respectez l respecte dam nan Songez moun qui soutenent, qui ki boit le bois comme ça, qui met au coucher. Songez qui France, Francine, l'office, hey, mm -mm. Petit homme, fin de semaine de un peu de temps. Il n'a pas un peu de temps. Nous, un gratte pour nous penser l'offre, une fèche, elle creuse, ça, ou pral faire blonde zi pis mal. Ou pas faire blonde pis bien, Stéphanie. Quitte, quitte, là, ou pas et pis suivez-le, sur internet, là. C'est un problème que m'gien, glodzivin, vine, vene, gros, m'bavele moun mélangez glodzivin avec l'autre crème. Suivez, blonde suivez, Stéphanie, blonde pour le capable mélanger crème ou en tout. Suivez-le, suivez-le. Ou cap couille pour la piou, tomber dans la grande rivière, chérie. Suivez le pour le parle de même Blonde Suivez de près ou de loin. Parce que là le café pour Hello? Bonjour, Can I have a medium hot coffee, cream and sugar, and two apple pie, please? You said a medium hot coffee, cream and sugar, and two apple pie, Yes. Very hot, cream and, cream and sugar. Cream et sugar, très sweet. et sugar Yes, yes, yes. Mm -hmm. okay. Et, mm -hmm. okay. oh. chérie, je maintenant là, Dès que je finis avec besoin de tout, le. ma je le, Merci, Jésus. Je n'aime pas. un petit So, therefore, mes amis, Comprène moun ki la comprendre Comprène moun ki souffre avon, les moun ki passa avèkou. Comprène moun, Gen moun ki vous, avèkou, Li passa vous. Pas gen l'homme ki bon. Si chèl kèl pas avantage nan ou, Li pas ta Nous ou. Nou chak ou avantage nan l'autre. Fou ki sante so ki tènen pou al pren. Parce que te wè avantage nan, nan, nan chèl créole Et li bon avantage. Li ba ou avantage. Li ba bon ou avantage. Li bon avantage. Moi, je ami, ne suis c'est un avantage. Nous sommes Stephanie, un homme ce Maman, je sais, même. 28 cents, please. 28 cents, Maman, je ou même. pas l'utige, l'utige, l'utige, oui, pour besoin à l'école tout chéri. <coughs> Quand ça me ba ouam ba ti chame ni. M'ti pas occupé, non. Moi moi vini sip me fait deux ans collège. Son ici avec tout degré m nan no, mais moi me vini m'apprendre. <coughs> M'ba achi ça me doit archive. Tant que ti chame dit chéri à l'école, allez, allez, allez Pas occupé de job, allez finir. <coughs> ou besoin ça, ou besoin média, m'besoin <coughs> allez, allez à l'école. Moi même m'a tourner l'école encore. Moi-même, je vais retourner à l'école encore. I am. I'm going to finish. I'm going to achieve my goal. Je vais quitter l'Amérique sans licence. Petite fréquence à mien avec tout le papa. Le ouvine dans le salon pour le parent, une grosse tête, l'âme de certificat. Je vais retourner à l'école, non avec Oui, non. je vais retourner à l'école, mon amour. Oui, oui, je vais retourner Je salines d'apprendre à 40 ans. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ok? À l'école, m'a tourné l'école, m'a fait deux ans d'école pour prendre diplôme diplôme. Même là, je travaille sous lui pour dire ma prendre Parce que papa son avocat, fréquent, il si parce que je suis un peu carré, je ne connais pas les crimes, je ne connais pas les crimes. C'est même quand tu as fait nous plus les innombrables ici. Où est-ce que tu as parlé de mes jours qui étaient sur Facebook là Tu es écrasé. En 2030-2040, pour la grande jeune femme qui a 25 ans sur Internet là qui pourra souffrir en pile, en pile, en pile, 2030-2040, tu es écrasé moi. La grande jeune femme après, elle est pour elle, qui pourra souffrir. On va faire un bras ouvrir parce que tu es sur Facebook là tout. Facebook là où te tout le temps, yo. yo pas pa pa de à l'école, yo pas d'apprentissage, et puis yo pas le Pendant ce temps, nous venons ici, nous nou parlons anglais sans accent. Nous venons depuis depuis 5, 6 ans, 10 ans. Bon là, je suis venu ici, je job vous fait? je suis qu'on ici, je suis venu ici, je suis venu bon je suis venu ici, je suis venu ici, je vous venu ici, je suis venu ou gom bagaye nan vi ou ki pa même gen potans si même se li même ou pa l'importans. Koun yon sel cause de jeune femme haïtienne gen, pa e sur internet la ou vin zu yo se ma divinez. Kale kaka, monsieur, gadon communauté. Tchè, nè boule m. Pat, nè fikou kareman. Ma divinez, yo e chéri, doua liye vi. Koun yon, e, e, e. est-ce que nou a visage mwen? Est-ce que nou aime? Bagye pou de nou visage mwen? Men est nou Est-ce que nou aime? Men mais moi, et lui, je ne peux pas faire bonne mouche comme ça, ok Je ne peux ouais, mais. Mais. Même de la couleur. l'aime pas poudre, je ne peux belle. Moi, je me dis toujours, je ne sais pas, je besoin de poudre. Parce que pour la femme poudre ne peut pas plus noire. nous suis belle, c'est belles belle bagaille. Belle, c'est j'ai chéri. Ok Belle, c'est belles c'est belle, c'est belle, c'est belle, si bien alors qu'il y vous voulez dire que que je suis un homme qui un cigare et Je suis un homme qui dans le salon comme bralon m' un et non un club qui me dans le salon. Qu'est-ce un me la Do you. êtes à la Do Vous nous étions là, nos communautés, nous lever levions, nous venions ici depuis à 3 ans, depuis à 5 ans, depuis à 9 ans, depuis à 10 ans, nous parlions pas à l'école, nous sur Internet, nous des bêtises, ceci. Mais nous sommes les lumières. nous mettons nos nous n'acceptons pas pour un nous sommes nous d'accord pour nous être là-dedans. I'm à l'école. Je so, futur pourquoi tu futur demain Si 70 ans, 50 ans, je suis venu comme dans avec Facebook là avec Qui femme comme Mon vieux grand, mon fils plissé? De quoi si de 80 ans, je de de paroles. je suis comme Le vrai mari d'une femme, c'est son emploi. Come on, Stephanie, do something else, do something else. L'heure ordinateur, on va l'école sur Internet. Qui va aller à, à l'école? Et l'amgezan m'chante à la voile, le m'zim, Carole Pendant que tu n'as pas de mon nom, tu n'as pas de l'école. À l'école, non. Rachel samedi, Carol, à l'école, non. Son bagalier. Natacha, quand tu dis ça, ou pas le la bagalier, à l'école, non. Son bagalier pour ça. Et quoi, parce que y'a même? Là, quand peut vous dire, bah, est-ce que nous avons un visage? Est-ce que nous avons Pas besoin de poudre? Mouye pas poudrer. Leur quand vous dites l'école. vous avez besoin l'école l'école? vous avez besoin d'une école. Vous avez besoin d'une école. Vous avez besoin d'une Vous Vous avez besoin là école. Vous Vous avez besoin Vous Vous avec sont besoin Vous besoin école. C'est le bagarre, mais si je belle reading. Et ça, c'est le cas, il fait belle reading. Il fait belle reading. À l'école! Ma ou allé bah Haïti, à mon collège, ou, ou sur Internet, là, moral, ou e Mais mwa nou la crème, je suis allé crème, je suis à la crème, je suis à la crème, je à la crème, plus à la crème, je pour allé classe de crème, je moment allé à la crème, je suis je suis à la m'a toujours fait tout ça, moi fait 3 heures de temps parce que je trois ça, de temps ça. Je faut à je suis 15 ans, 20 ans, 30 ans pour me pas ça. pas Je Je pas nous, trois dans la communauté. Nous sur qui Nous faisons dans Nous faisons dans le bagage. Nous sommes dans plaisir comment Nous honte, Nous Nous Nous Nous le môme ou pas pour ou abgado, ou font choix, c'est vrai, américains, c'est vrai. Pas qu'on parle, t'as promis, petit, tu parles, pour que t'as vint oh, beti, mais madame, moi, il t'a remis mon grand-mari, la car, a deux petites ou grand-famille. Son vivre que ça, a fait serrer dans le caillou. Pas vint sous mon avec li, Communauté haïtiennes pas éclairé pour ça. Que son parade, de faire macaque sous mon, nan, Madame, mari, mar, ma, ma, femme, gen mari. Monsieur, gen madame. Parce que qui ou un petit je ne garder les gens déshonorés. Je merci bon Dieu. Mais tu n'es crazy, je ne vais pas garder les petites filles. ma avant vais pas garder les petites filles. Je ne vais ou? de les de petites vous bouche, ne vais pas garder les petites filles. Je ne vais pas garder les communauté filles. nous ne vais pas garder les petites filles. Je ne vais pas garder les petites filles. Je ne vais pas ma les petites filles son oublie qu'on depuis longtemps, longtemps, on est toujours sisi. Bon, ce sont qui caché on comme ça, a ça on a dit On maman, ça Vis ça non, mon papa même dit ma même non, il grand pas avec les mêmes, à nous à monter sur les réseaux sociaux mais madame un ceci un baladeur, femme à femme bah bah coco sans son nous même propose quand ça fait ça, nous jeunes monde nous. On va galibesia font live nou tout parme a ma divinèse bon tout bon flan ba la vie nou vinn ma divinèse tant qu'on m'a dit gra mon ka pester nou ka ba nou parole nou pa chè la vie tout côté pour nous dire maman c'est carol live li bezwen pou pitike 2000 moun en ba la vie parce que son femme pa ba conseil nou en ba qui ki son a prendre bon live ma divinèse ou ka prendre en ba natacha la fontan ou ka apprend en ba rachel ou ka apprend en ba live moi vous lavez vous expliquer comment vous sur ce secret, l'autre jeune femme. Sans ça si, si n'a Vous que je fou la montrer comment vous avez fait. Je ke, vous montrer comment Je vais vais pas montrer comment vous avez fait. Je vais vous montrer Je vais A Je vous Je vous on attendait à l'âge que moi pour mourir en bas coup de couteau pour couper en bas ventre. Moi me nous moi l'âge moi là mais puis commencer à faire une tête moi tout en bas yeux me commencer fond grand monde n'a fait me veiner. Moi connais l'âge moi. À l'âge moi je là, me pas chercher garçon. Moi te besoin nèg bon Dieu ban moi. un bon mari grâce à Dieu. Me pas besoin de ménage. Istan, je suis prêt presque Ok bébé, prêt à à Je le moi fin de faire fin achats, pas moi. vieux moi sous le tout ça me là dans les vieux avocats, vieux en tout, tout couler. mari me me je même, même, Quel que soit des défaut, le défaut, nous accepter pour nous vivre. Je dis, nous bien. Pour me lever, pour me des de Qui ce que fait plaisir là Si je gagne 12 000 dollars cash je m'en mettre son canal d'éducation pour 14 ans. Je dans l'université après 6 ans. Je ne me pas moi-même pour me lever. Pour me donner dollars pour me prendre me si je vle fè votre amie, mes amis, m'ka Je ne pap pas et je ne voulais pas problème. Comme aller avec moi-même. Je voulais si un dans le stomak, Je ti ventre, jan Je voulais faire bon dame. À l'âge, moins, qui sou un petit vote. Je Patrick, faire Patrick docteur patrick Je mal faire Fait attention, si pas de la femme mourir. deux pour ma la là. Je besoin. sais pas si là. pas si si parler, avec Expliquer tête nous a besoin. Je ne pas le faire. L'homme a besoin à les gens pour qu'ils ne vont pas me faire vendre. Je ne vais pas le faire. Je ne vais jamais le faire. Je mettre couteau sur moi pour faire une opération si je suis malade. Le docteur dit qu'il faut me couper pour le désir. Je pas mettre couteau pour me couper en bas, pour me couper en bas, déchirer, me dévorer. Parce que Patrick. Et parce que c'est lui a fait Et Jésus, parce que lui. Jésus, Patrick. Tu ne m'aimes pas comme ça C'est bien dommage, ma chérie. Moi, je t'aime. J'aime moi-même. que j'ai besoin de santé. J'ai besoin de travail. J'ai besoin de bien pour me quitter pour petitement. J'ai besoin d'une autre famille énorme. J'ai besoin élever tête moi. Dans la communauté, dans la communauté, dans la communauté dans la Zimbabwe, de famille que je dis, je j'aime me marier encore. Pour moi, je vais me marier. Je un moi y a tout à fême. moi y a un bisisme encore. moi y a une famille. L'on y a un hôpital. Ma rime ka vini. Gèkèk qui pa important a pour moi. Fâmi, ma rime plus important a pour moi. Après bon dieu dans le ciel là. maman, ma grand monde. Ma vraiment important a pour moi. Le deux on, l'on y a un problème. Ma rime ka. Allez, allez, dîm. Ma besoin d'un capable de marcher dans ses balles. Je suis vin y de bonnes choses, c'est Je tu as besoin fait 4 000 dollars pour moi, Neg la qu'il il fait 5 000 dollars, marim, fait 9 000 dollars. Je y a de bonnes choses, il y a de bonnes des vacances. Je a de bonnes choses, Même si tu m'ba de bonnes moi c'est grand mettez-moi sous deux bam de ti sou sa de mon de ti est très allégé. ou pas ka faire le consort pas ka marine ou besoin al gros ou ka dé te fan de bouda déchir gros point gros dévoré biscuit coco dévoré pas venir chercher moi pas ka faire mettem sou soude, côté menn sou do mon ti très allégé, très doucement et puis déposer moi pour dormir pour me capable joindre bout en bam pour marcher mal travail de mè si deve, me faire la jam. nous venons très fréquent fou moi même plastique sur diri. Qui est ça? À la cause, de papa. Si m'a dit 12 000 chérie, m'a dit mettre tu m'as mis pour Justin. sain. dit que Si bon Dieu, je pas tout va bien. Je toujours glorifier non. Dans le moment où je parle avec moi, il y a plus important pour moi. Il y a un peu plus important dire, le petit peu, pour moi. Je me suis allé dans collège pour me mettre un petit bout de chemin. À deux à moi, je je me suis allé dans un petit bout de chemin. Je me suis allé dans un petit bout de chemin. Je me suis allé dans un petit bout de l'école pour me comparer dans un machine pour me dire, « chérie mets 20 000$ pour mettre 15 000$ sur le machine pour déranger au le monde. » Pis je si ne papa pas maman en bas de couteau, elle fait plaisir maman maman pas me pas pour maman mal que que m bag ni piro ni pi m m vote bag grand monde me t'accepter 15 16 ans moi t'accepter 17 18 ans plaque moi commencer grand monde quarantaine moi vote barade moi manger manger monter sur toilette moi moi moi mal travail m pas grand ça m ça je suis parti, je suis je de voyage faire des choses. Je suis a je suis parti, je suis parti, je suis parti, je suis parti, je suis parti, je suis même le travail à m'a privé, faut qu'on entre à 10h30. Nous te gémons, eh, car, on belle, forme, ensemble, avec nous, avec Gweden, et I love you so much. Nous, car, j'aimerais, demain, après-midi, avec marchandise pour l'autre life. I love you, prends tout samedi, nous, mettez-nous en application, là, bon, pour nous. Ou même, qui besoin, vendre un petit commerce, relim. Qu'on y a là, pour capable mettez, petit business pour là, pour vous. Ou besoin, qu'est-ce, deux, qu'est-ce, drat, Ou besoin, valise, check brie, brie. Obeze, an detay, bizis ou besoin de en détail les éléments besoin enregistrer registrer les business, les maps en contact. Ou besoin d'appliquer Nous ne pouvons pas 40 ans à penser avec Fervent à affaire Ou a fait 10-12 ans à Bablan. C'est la dernière année que je à Bablan. Je ne peux pas business. La dernière année. Je déjà à Je me suis mis à l'époque. Je à à bot moi même année ça me cramper dernière année l'autre année si Dieu veut au nom de Jésus m'doi inaugurer business moi j'ai mon qui travaille avec moi son boss and d'il c'est ambition pas ambition fait coco retirer dans cocabine fait gros fal fait George sur internet là même j'ai moi oral baladan m'bague folie jeune femme vient grouiller si m'grouille tout la ca moi son beige jeune grand monde qui était conn grouiller elle était jeune m'toujours gain un petit sage grouiller dans bouddham bot m'bag bou grouiller des garçons i don't want it nous te gain manger Carole avec nous av, av, Have a great day and I love you so much. Thank you very much for tout le monde me. Bye bye.